Quand tu veux. Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7. À la question métier. Mon invité est Étienne Rivard. Bonjour Étienne, comment ça va aujourd'hui? Bonjour. Ça va bien, merci. Et vous? Ouais, très bien. Et toi, ça, il fait beau chez vous, là? Ah, il fait le gros soleil et tout. J'attends juste qu'on finisse notre, notre petite rencontre, puis je m'en vais lire dehors tranquille. Là, au soleil, ouais, dans la cour possible. arrière, plein sud, là, je ne me plains pas. Ben, parle nous de, de toi, là, ton acheminement puis ton travail euh, euh, du discours métier. Ben, on peut déjà dire que si je reste à Winnipeg, euh, je suis pas né à Winnipeg. Donc, euh, non, enfin moi, je suis un petit gars du Saguenay euh, initialement. Donc, j'ai fait à peu près tout mon cursus euh, scolaire là-bas jusqu'au cégep. Donc, euh, et c'est vraiment à partir de, de l'université lorsque j'ai déménagé à Montréal. Je suis allé à l'université du Québec à Montréal. Ce que j'appelle l'université du métro. Hein? Toute, le, toute la connexion du métro euh, sont à la station Beruicam. Donc, euh, donc une, université, euh, une université bien particulière euh, en plein centre-ville. Toute une nouvelle expérience. Quand tu fais du Saguenay, bon, même si tu étais euh, passé une partie de ton temps à Chicoutimi, euh, euh, la, Montréal, ça représente la grande ville, euh, ce qu'on appelle la diversité, euh, l'ouverture et tout. Donc, pour moi, c'est toute une nouvelle expérience. Donc, euh, je suis formé, en fait, je suis formé en géographie. Euh, donc, j'ai commencé à Lucam mon bac en géographie. Euh, je dis ça parce que quand on arrive en géographie, ce n'est pas évident le lien entre la géographie et les études métisses. Enfin, fait, il est même plutôt tortueux, ce lien-là, dans la mesure où, euh, euh, d'abord, il y a peu de géographes qui… Il y en a, mais de plus en plus, mais il y a relativement peu de géographes qui s'occupent des questions euh, de, autochtones, enfin, en général, et encore moins des questions métisses. Donc, forcément, ça fait de mon cheminement quelque chose, je ne dirais pas d'unique, mais quand même d'assez particulier. Et euh, je n'étais pas nécessairement dès le départ destiné à m'enligner sur ces questions-là. Il euh, faut dire que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie, la géographie, c'est assez large comme champ, mais disons que c'est divisé en deux en deux grandes familles la famille des sciences de nature, hein, ceux qui travaillent en hydrologie, en, en sciences atmosphériques, euh, en géomorphologie, vous savez, à comprendre les reliefs, euh, et ainsi de suite, donc, ou plus largement en environnement. Et il y a tous ceux qui travaillent davantage, un peu comme euh, en histoire, en sociologie, en anthropologie, euh, dans les sciences humaines et sociales. Et généralement, ben, tu es obligé de choisir un ou l'autre, tu ne peux pas mener ces deux cultures scientifiques assez différentes. On ne peut pas mener tout ça de front. Alors, souvent, c'est ce qui arrive dans ton cursus de bac, ben, tu prends une orientation, un profil un peu plus humain versus un, peu, un, un cursus un peu plus euh, physique. Et dans mon cas, ben, c'est drôle, mais je m'enlignais euh, sûrement vers la géomorphologie, donc une science plus associée aux sciences de la nature, quoique géomorphologie, il y a des liens avec euh, l'environnement et donc avec le, avec le milieu humain, hein, l'aménagement des territoires, et ainsi de suite. Mais... Euh, et il aurait fallu enfin une rencontre quelque part en 1993, 95 en fait, donc à peu près un an et demi après avoir commencé mon bac, je prends un cours de, de géographie culturelle et c'est un professeur un peu, un peu, un peu spécial, on, on va appeler ça comme ça, euh, jean maurice est un peu anti-establishment, qui aime bien, euh, aime bien ne pas suivre tout à fait les règles. <rire> donc, Enfin, ça m'a beaucoup charmé, ça. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Je me suis retrouvé un fond de. un fond de. de, de un, peu, un, peu, un peu rebelle, peut-être, sans avoir à l'exprimer moi-même. Je pouvais le, le, le vivre par procuration. Donc, ça, ça me laisse bien. Et, et Jean Maurice, bon, il avait un beau vécu aussi, comme. Ben, C'est un petit gars de Saint-Michel-de-Bellechasse, donc sur la rive sud de, de Québec, juste en face de l'île d'Orléans. Et euh, il avait. Euh, il avait bourlingué beaucoup, hein. travaillé en Amérique latine, une seconde famille au Brésil essentiellement, enfin, famille au sens, au sens large, mais... et, euh, et il a travaillé aussi beaucoup sur euh, les glaces dans les années 60, donc dans le Nord canadien, et euh, a participé en fait comme expert euh, pour la commission euh, Berger, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est la fameuse commission pour euh, la mise en place du, euh, de l'aérologique euh, dans, euh, dans la vallée du Dachau, Hein, le McKenzie, euh, pour relier fait enfin, le pétrole de l'Alaska vers, vers le reste des États-Unis, donc en passant à travers le Canada. Donc, à travers cette commission-là, donc des populations autochtones, des Inuits, euh, ayant un côté hyper humain, hyper sensible. Donc Pour lui, la géographie culturelle, c'est une, une géographie ou des géographies qui se superposent, hein, géographie des Canadiens, mais avec la géographie euh, autochtone. Donc, tout ce monde-là autochtone, d'un coup, c'est ouvert à moi euh, comme, euh, comme de la, une espèce de géologie, mais humaine. Hein? Donc C'est-à-dire qu'on a, on a des strates humaines et essayer de percer, de certaine manière, à travers ces strates-là pour comprendre transversalement qu'est-ce que c'est, en fait, de, de la géographie euh, d'un pays comme, comme le Québec. Et ça m'a ouvert une perspective beaucoup plus grande qu'on pourrait... On est en 95 ans, hein? donc on est à un an à peu près avant la sortie du rapport de cinq volumes de la Commission royale sur les peuples autochtones. On est à, à peine cinq ans après la crise d'Oka. Euh, moi, je suis à Montréal, là. et pour moi, de toute manière, la crise d'Oka, même au Saguenay, les Indiens, comme hein, on les appelait, hein, les, les, les Premières Nations, pour moi, c'était des réalités, euh, réalités montréalaises. Hein? Alors que je, je vivais au Saguenay, il y a, il y a une communauté inoue, inou, là, quelques, quelques 60, moins de 100 kilomètres de chez moi. Et pourtant, plus de connaissance de cette réalité-là. Donc C'est un peu sur le tard. Tu disais, OK, il fallait que je sois à Montréal pour réaliser qu'il y avait une communauté de Premières Nations. Est-ce qu'il faut est qu'il qu y ait des, des, des silences dans une société pour que euh, je sois plus ou moins conscient de ça? Il faut que je prenne conscience dans un contexte euh, un contexte d'éloignement. Alors, vous voyez, déjà, c'est une réflexion, pas seulement sur les questions autochtones, mais aussi sur notre relation aux questions autochtones, comme moi, blanc, privilégié, c'est à la mode de le dire, je vais le dire, parce que c'est vrai aussi. Alors, tout mon intérêt était là, bon, je n'ai jamais eu d'intérêt, tant pour les relations, c'est-à-dire les questions autochtones ou métisses, que pour les relations qui existent entre ces peuples premiers, qu'ils soient les Premières Nations, Inuits ou Métisses, avec la société, la société non autochtone, appelons-la comme ça. Et évidemment, bien, éventuellement, c'est toutes les questions de colonialisme canadien. Quand je parle du colonialisme canadien, je ne parle pas de ce qui se passait à partir du 17e siècle, je parle de ça, mais aussi des stigmates de coloniaux qui sont encore très, très présents dans notre société contemporaine aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est toutes ces questions-là qui m'ont animé. Euh, la relation, comprendre les, les rapports de force aussi entre les différentes cultures. J'ai tellement en fait, apprécié M. Jean Morisset euh, qu'il est devenu en fait mon directeur de maîtrise. j'ai fait ma maîtrise aussi à Lucas et j'avais fait ça sur les cartographies anciennes, euh, juste de la Nouvelle-France, en fait, pour voir la, le lien qui existe, on en fait, l'influence et l'apport la, des populations autochtones au savoir cartographique néo français de hein, Samuel de Champlain en passant par tous ces euh, cartographes de cabinet qu'on appelle, qui n'ont jamais mis le pied en Amérique, mais qui faisaient des cartes euh, sur le quai de l'horloge à Paris. Donc, c'est tout un univers euh, hyper fascinant. Et je dois aussi, je parle vite, hein, mais les idées euh, les idées se bousculent. Um, euh, je dois aussi à Jean Mauricet de m'avoir poussé en dehors du Québec par la suite, parce que du moment où j'ai parlé de vouloir faire un doctorat parler d'une idée folle faire des doctorats mais enfin non je l'ai eu euh, il m'a poussé il dit oh, tiens il faut que tu sortes du Québec va va il voulait m'envoyer en Californie pour ramasser des oranges je ne sais pas euh, vivre quelque chose de différent bon donc c'était un peu hors de ma portée financière hein. euh, puis finalement quand j'ai commencé à parler ben pourrait peut-être aller dans l'Ouest euh, tant qu aller quelque part aller à Vancouver <rire> il y a plus comme comment on pour échouer alors, il m'a dit « Ouais, ben garde, écoute, euh, je, connais, euh, je connais un professeur là-bas, là, Cole Harris, euh, qui est un célèbre géographe euh, historique canadien, qui a commencé sa carrière, lui, Cole Harris, en travaillant sur le système scénarial euh, au Québec. Donc, dans la fin des années 60, il faisait une thèse, il était chez les sœurs euh, à Québec, euh, dans les archives et tout, il a appris son français là, fantastique et tout. Donc, je m'en allais travailler avec… Euh, un des plus grands géographes historiens euh, du Canada et, et, et reconnu à l'échelle aussi euh, nord-américaine en général, Cole Harris. Donc, j'avais beaucoup de chance et je voulais poursuivre un peu mon travail dans ce sens-là. C'est-à-dire, bon, j'avais travaillé sur l'impact des Premières Nations sur la cartographie euh, néo-française hein, en Nouvelle-France. Alors, j'ai dit, bien, je vais continuer, je vais faire la même chose, mais je vais m'intéresser au métis parce que Jean-Maurice, il s'intéressait aux métis aussi. Alors, euh, je dis, bien, tant qu'elle dans l'ouest du pays, bien, je veux travailler sur les prairies canadiennes, hein, ces métisses de l'ouest, cette fameuse nation des bois brûlés. Et je sais pertinemment bien qu'ils ont pris un, une place importante dans la géographie culturelle euh, de cette région-là. Donc, on peut se dire qu'un peu comme les, euh, les autochtones l'ont fait, ils ont fourni beaucoup d'informations géographiques qui ont pu être intégrées à l'intérieur des cartes coloniales et tout. Donc, c'était mon objectif, c'était euh, beaucoup dans les, les intérêts de... De, de Cole Harris, parce que lui avait commencé à travailler sur ces questions de relations entre autochtones et non autochtones, euh, comme géographe historien, notamment sur la Colombie-Britannique. Il, il le fait encore, il est retraité officiellement depuis 2002, là, mais euh, il a sorti un livre pas plus tard que cette année sur ces questions-là, encore une fois. Alors, euh, toujours très actif intellectuellement. Donc, j'ai commencé euh, ma, mon doctorat euh, dans cette perspective-là. La seule chose, c'est que Harris n'était pas un spécialiste des questions métisses. Il n'y avait personne sur le département de géographie qui avait cette spécification-là. Alors, il est allé chercher pour mon comité de thèse, hein, pour s'assurer que je ne disais pas trop de bêtises. Bon, J'en ai dit beaucoup, là, on ne peut pas retenir les gens <rire> qui disaient des bêtises. Hein, on ne peut pas être coupé encore tenu responsable pour cela, mmh. uh, il est quand même allé chercher un de ses grands amis euh, chercheurs, qui lui est aussi un géographe historien, en fait ils avaient étudié ensemble, uh, et puis uh, qui était au département d'histoire à, à UBC, à l'Université de la Colombie-Britannique, là où j'étais. Et donc uh, c'était Archer Ray, uh, qu'on appelle aussi généralement Skip Ray, Les gens le connaîtront peut-être parce que le, en raison du fameux rapport Ray, uh, qui a été uh, déposé dans la cause Pauley. Hein, c'est un, un des témoins, des principaux témoins experts dans la cause parlé. Donc, on peut dire qu'il qu y connaît ça en question, en question métisse. Euh, et tu, donc, euh, et éventuellement, et c'est là l'importance de la question, parce que pour l'instant, vous savez, là, je travaille juste sur les métisses de l'Ouest dans ma tête, hein, Et à un moment donné, lors d'une des premières rencontres avec mon comité de thèse, euh, Skip donne ses opinions sur euh, ce que je, je, je leur avais expliqué de ce que je voulais faire et comment. Il m'a dit, euh, c'est très intéressant ça, Étienne, mais et il dit, euh, tu devrais sortir de l'ouest un peu. Hein? Mm. Sortir de cette myopie de la rivière rouge là. Puis pour moi, c'est la première fois que j'entendais l'expression euh, et tout. Il dit, euh, il y a des métis, il y en a ailleurs. Hein? Il dit, ah ouais. <rire> à ce moment-là, je n'étais pas au courant qu'il avait travaillé sur parler et tout. Là. Et donc, euh, forcément, elle a dit, oui, puis là, il m'explique ça. Moi, j'ai travaillé en Ontario, puis tata. Ah ouais, OK. Mais là, il, il voulait me pousser. Hein. En tant que sorte, il voulait me pousser. Il dit, ben, tu peux continuer à travailler sur l'Ouest, sur les prairies, mais tu pourrais faire plus une, quelque chose de plus comparatif, puis travailler sur les métis de l'Ontario, par exemple. Ben, j'ai réfléchi à ça. J'ai rien contre l'Ontario, hein, on s'entend, mais je me suis dit, tant qu'à le faire, puis tant qu'à faire une comparaison, pourquoi je ne ferais pas avec les métisses du Québec? Hein? Je me dis, il y a plusieurs raisons pour moi, ça serait avantageux, parce que bon, forcément, j'étais obligé de faire du terrain. Déjà que ça me coûtait cher de partir de la Colombie-Britannique pour aller faire du terrain dans les prairies, c'est quand même vaste contrée, je me promène, ainsi de suite. Je dis, ben là, si au moins je suis au Québec, j'ai des pieds un peu partout. J'en ai au Saguenay, je l'avais à Montréal, je l'avais dans la région de Québec, dans le Témiscouata. Là, je me dis, je peux rencontrer des gens, je peux aller dans les archives. Puis je ne suis pas loin d'Ottawa non plus, j'ai besoin d'aller aux archives d'Ottawa. Enfin, je pensais en termes très économiques. Puis aussi, ben, bon, je j'allais à UBC avec mon anglais euh, approximatif. Alors, l'idée de <rire> pouvoir travailler en France un peu, ça ne me dérangeait pas non plus. Donc, un peu par hasard, je me commencé à m'intéresser euh, aux métisses du Québec. On est en on est en fait, on tourne le, le, le millénaire. Hein, est... J'ai commencé ma thèse en 1999, donc on est, on est au début de l'année 2000. Hein. Euh, donc euh, déjà, euh, et je, je suis seul sur le terrain. C'est-à-dire, il n'y a, a pas personne qui, à part jean Mauricet qui s'est intéressé à ces questions-là, quelques personnes qui se sont intéressées aux questions de métissage L'idée de, de, de travailler sur euh, l'identité métisse, bon, ça avait effleuré l'esprit de certaines personnes au courant des années 80. On, on s'était penché sur la question des, des Indiens non inscrits, euh, puis bon euh, de l'exclusion euh, et des bon, différentes manières de, de voir l'indianité à travers ces métissages-là. Mais euh, pas de recherche soutenue, pas de recherche non plus sur l'idée qu'il puisse y avoir des gens qui, ça ne filme pas comme des non-inscrits, ça filme comme des Métis. Et euh, le hasard a voulu aussi que je tombe sur des liens comme euh, la Nation métisse au Québec. Euh, et, et, et là, je suis évidemment entré en contact assez rapidement avec euh, les principaux, euh, principales personnes qui s'occupaient de cette, de cette Nation métisse à l'époque. Hein. Je parlais à, à Claude Aubin. Claude Aubin qui avait déjà peut-être que vous connaissez, oui, qui avait déjà une, une, une, une très bonne idée de ce qu'était la spécificité du fait métis. Euh, une idée associée évidemment à une expérience, à des expériences personnelles de sa part, pas toujours facile, hein? euh, d'égarement entre guillemets. Euh, les gens ne le savent pas, mais Claude Aubin aura été l'un de ceux qui auraient remis sur la carte, c'est le cas de dire, la, la nation malicite au Québec. Euh, c'est assez fascinant. Donc, d'associer son indianité à la nation malécite, la remettre sur pied, euh, au point où ce qu'il avait finalement devenu la 11e nation reconnue officiellement par le gouvernement du Québec. Donc, c'est euh, des choses. Donc, j'avais vraiment euh, source de quelqu'un de très impliqué euh, dans, la, dans la politique autochtone. Euh, mais aussi très impliqué et très engagé personnellement et de manière communautaire. Alors, c'était magique parce que ce n'était pas juste une identité comme on peut tous avoir une identité de mixité comme certains se font reprocher par les temps qui courent, mais il y avait autre chose derrière. Et là, moi, ça, évidemment, ça m'a beaucoup intéressé et ça constitue un peu le nœud euh, sur lequel j'ai pu travailler parce que j'ai fait des... Comme il n'y a pas beaucoup d'informations, presque pas d'informations historiques sur les questions métisses au Québec, donc forcément, j'ai bien été obligé de, de pousser plus loin et de faire des enquêtes orales. Hein? Donc, ça euh, bon, t'appelle à quelques, quelques asso associations métisses pour trouver des gens à qui euh, interviewer. mais là-dessus, il y avait quand même un certain nombre de personnes que c'est Claude Aubin qui m'avait fourni les noms et tout. Donc, ça m'a permis... Euh, Grosso modo, de, de récolter au moins une idée, puisque je cherchais évidemment, c'était comme je suis géographe, hein, donc on ne s'en refait pas, je cherchais à comprendre qu'est-ce que c'est être métisse pour ces gens-là. Euh, je cherchais aussi à comprendre l'origine de cette, de cette identité-là, à la fois sur un plan individuel, un point familial, mais aussi communautaire. Donc, je cherchais l'information, les gens pouvaient me dire, oui, ben bien, moi, je viens de tel tel bout, puis bon, on n'était pas la seule famille. Enfin, je, je cherchais une histoire orale. Mais aussi un lien au territoire, euh, que ce soit le territoire physique, matériel, ou aussi le territoire symbolique. Hein? Les, les différents lieux, mais euh, l'émotion, hein, les sentiments, le sens de ces lieux-là qui étaient spécifiquement euh, métis. Donc, euh, ça a été mon, mon terrain. Ça a été la manière dont je suis parti de Saguenay, euh, pour moi, euh, euh, blanc mur à mur, même si c'était faux, mais en fait, dans mon impression, un intérêt pour les questions autochtones et les relations autochtones non autochtones, pour les métisses de l'Ouest et pour revenir d'un coup au Québec pour euh, étudier euh, et travailler dans un champ qui était en grande partie inexploré. Même mon collègue Denis Gagnon, qui a fait beaucoup sur les études métisses dans l'Est, notamment au Québec, avait pas encore eu sa chaire de recherche sur ces questions-là, alors il n'était pas encore impliqué dans, encore dans ces problématiques-là. vous dites c'était... Euh, presque une terra nullius, hein, comme on aime le dire lorsqu'on veut effacer les réalités autochtones là, euh, dans, le monde, dans le monde colonial. Là. Donc la terre était euh, essentiellement une terra incognita. J'ai sorti tout ce que je sais en latin, là, donc j'en dirai pas plus, mais euh, ça m'a vraiment entraîné sur ces questions-là. Et j'y suis encore. C'est fou, hein? 20 ans, 20, quelques années plus tard. Toujours aussi jeune, bien sûr, mais avec plus d'expérience. <rire> Pourrais-tu nous parler un peu de l'application des de affaires parlées, le sentier battu, là là, tu sais? C'est ce que ça a fait au, au métier de, de l'Est, la, la chose parlée? Ah oui, ça c'est une bonne question faut dire que moi, parler, au début, parler n'existe pas dans ma tête. Il commence à exister en 2001 parce que là, j il, y a eu la, il y a eu la cour d'appel qui, euh, qui avait soutenu le... Donc, j'ai commencé à comprendre que, OK, oui, OK, il y avait un cas. Puis, par même temps, je comprenais que <rire> l'un de mes membres de mon comité était impliqué. Donc, euh, mais c'est resté un peu à l'extérieur de mes réflexions jusqu'à temps, évidemment, j'avais commencé à écrire ma thèse là dans le courant de l'année 2003. Je l'ai soutenu en 2004, hein, donc, donc je l'ai soutenu un mois après l'arrêt parlé. Donc forcément, dans ma thèse, je fais allusion à l'arrêt parlé, c'est inévitable, euh, mais à ce moment-là, on ne sait pas ce qui va se passer. On peut juste s'en douter. On peut s'en douter, c'est facile de se dire, on savait déjà, la plupart des gens qui travaillaient de façon dans les questions métisses au moment de l'arrêt parlé, tout le monde avait à peu près prédit qu'il y aurait une augmentation. Euh, des revendications, du moins à tout d'autodéfinition métisse à travers le pays, parce qu'on avait déjà observé des mouvements de ce type-là, euh, de croissance de population dans les recensements, euh, associés à des événements politiques, notamment, évidemment, à partir de 1991 dans les Prairies. Euh, donc, la, la fierté d'être métis, euh, la visibilité politique accrue des métisses euh, a fait en sorte que les gens commençaient à s'identifier plus ouvertement. Au moins, du moins, ben, ouvertement, mais presque anonymement hein, dans, les hein, dans les recensements. Donc, ça laisse des traces. Mais on savait, euh, savait qu'en 2006, on verrait une augmentation euh, au recensement de 2006 euh, par rapport au recensement de 2001. Qui évidemment était avant la réparlée. Donc, c'est pour ça que souvent on utilise 2001 comme date de référence, là, parce que ça nous permet de voir l'évolution. Et, et, et là, on va se le dire, hein, entre 2001 et 2016, dans les dernières données de recensement qu'on a, la population métisse au Canada a presque doublé. Elle a eu une augmentation de 96-97 100 ça, c'est doublé. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Euh, c'est. Bon, on s'y attendait, mais je, je suis relativement surpris, même encore aujourd'hui, de cette augmentation si, euh, si importante. Mais euh, on, on le voyait venir. On voyait venir. Moi, je suivais euh, avec beaucoup d'intérêt les, les forums métis au Québec euh, dans les années. Euh, parce qu'après ma thèse, j'ai venu faire un postdoc à, à Québec. J'ai resté quand même 12 ans après à Québec avant de me retrouver ici à Winnipeg. Euh, et je suivais beaucoup ce qui se passait sur les forums et, et je voyais l'intérêt grandissant des gens pour s'affirmer. Euh, pour euh, aussi documenter leur identité. Euh, donc, c pour moi, c'était foisonnant. J'avais l'impression de, euh, de vivre des, des identités. Un moment, un moment unique, je pense, dans, dans la réalité des gens. Euh, puis, d'être à chaud. Aussitôt que tu fais une, tu fais une analyse, tu écris un texte sur cette question-là, là, il est publié, tu es déjà dépassé. <rire> oui, parce que les, les choses avancent tellement plus vite. <rire> Alors que, tu sais, quand tu travailles sur des documents historiques, bon, les interprétations dans le temps vont changer, mais bon, le, le, le document, lui, reste essentiellement le même. Hein? Donc, euh, donc, tu travailles avec du matériel qui évolue peu, oui. sauf dans l'interprétation qu'on qu en tire de ce matériel-là. Mais là, là, le matériel constitue. Le, ton corpus d'analyse continue à évoluer tout le temps. Donc, c'est très excitant comme chercheur. Mais en même temps, tu te dépêches à publier tes affaires parce que tu es déjà <rire> out of date <rire> assez rapidement. <rire> les ton, sont. Ton opinion, est-ce oui. que la, la faire parler, c'est une cage pour euh, l'identité métisse de l'Est? Parce que tu sais, faut qu il faut qu'il y ait des critères qui ne sont pas exactement, on va dire, identitaires les métiers de l'Est. Il y a des critères qui sont trop, trop stricts, parce que les nomades métis oui. de métiers de l'Est, ils ne sont pas comme les métiers de, de l'Ouest, tu sais. Même non, si non, les non, descendants mais... ils sont rendus là-bas, là. là. Ouais. Ben, c'est une bonne question. Euh, pour moi parler, c'est un événement. C'est-à-dire il y a avant puis après. Ça définit ce qui est vraiment un événement. Euh, Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est mauvais moi, ce que je vous explique, c'est une, une mobilisation culturelle. S'il n'y a pas parlé, est-ce qu'on voit cette fo, ce foisonnement, cette, cette, cette, cette fierté qui grandit, euh, euh, s'exprimer? Ça, ça vient aussi avec ses défauts. Ça permet à des gens d'en profiter. Hein, parce que des profiteurs, il y en a dans toutes les sociétés. Il n'y a, a pas de société parfaite. Mais en même temps, ça permet aux gens de se mobiliser. D'un autre côté, ce que je voyais aussi, en même temps que ça permet à les gens de se mobiliser, de se mettre ensemble, parce que là, d'un coup, les gens réalisent. Hey, « Écoute donc, je ne suis pas tout seul à vivre ça. Hein? » On n'est pas juste notre petite famille, on est juste notre petite communauté. C'est une expérience qui est beaucoup plus large, beaucoup plus partagée. Donc, ça, ça ravive aussi le, le sentiment identitaire. Ces choses-là, c'est vivant, hein? c'est organique. Là. Et, et tout d'un coup, tu as, euh, as aussi des divisions. Des divisions qui n'existaient pas avant. Parce que là, d'un coup, « Ah ouais, mais là, tu n'es pas un, un métisse aller, toi, Comme s'il si, comme n'y avait plus d'autres expériences possibles. Euh, je je l'ai vu, ça aussi, je, disais, je suivais les, les, les, les médias sociaux et tout, et je, je voyais ces deux choses. Ça, ça paraît contradictoire, mais c'est les deux euh, le, démons d'une même réalité, si vous voulez. Euh, parler a changé quelque chose, c'est inévitable, bon, mauvais, à faire. après c'est ce qu'on fait avec, mais dans les faits, il y a des, des, des tensions. Pour le monde de la recherche, c'est la même chose. C'est la même chose, on, est, même chose. on est… On prend oui. une petite pause, puis on revient.